Salut et bienvenue dans le deuxième épisode de Data Broadcast. Aujourd'hui on va parler de décisions et d'actions publiques et comprendre comment les politiques et les hauts fonctionnaires utilisent des données. Alors pour mieux contextualiser, quand je parle de données, je parle de données brutes, ça veut dire des chiffres qui sont très précis et qu'on va souvent trouver sous la forme de tableaux ou de graphiques. Et donc maintenant qu'on est capable d'exploiter des grands volumes de données, est-ce que l'action publique se base entièrement sur des données Et puis comment les partis politiques et les candidats aux élections utilisent des données pour mieux cibler leur électorat Donc on va tenter d'y répondre en poursuivant les interviews du premier épisode avec les mêmes spécialistes, à la fois du côté de l'administration centrale et du côté de Data Activist, société spécialisée sur l'open data. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce deuxième épisode. On décide avec de la donnée et sans doute parfois, je pense, assez peu. Et quelque part, c'est peut-être très bien que on n'utilise pas complètement de la donnée pour prendre des décisions. Parce que je pense que la donnée doit être un outil d'aide à la décision. Mais qui dit aide à la décision ne dit pas de décision. Il y a bien sûr des tas de cas dans lesquels la décision peut être automatique et algorithmique quasiment. Mais je pense que l'action publique... Comme la stratégie d'entreprise, d'ailleurs, elle ne se réduit pas à des équations ou à la maximisation d'un seul critère. En fait, ce qui est compliqué dans l'action publique, c'est qu'on a un système de contraintes, de critères optimiser qui est extrêmement complexe. Or, les algorithmes, ils sont très forts pour optimiser sur un critère. Si on dit à un algorithme, tu dois optimiser sur tel critère, il fait très bien et ça, on ne sait pas faire mieux. Mais sur... Quand on n'est pas capable déjà de pondérer les différents critères entre eux et les différentes contraintes entre elles, et ben, à un moment donné, il y a une décision qui doit, qui doit être prise. Et cette décision, elle doit euh, entraîner une responsabilité administrative ou politique. Et donc, à ce moment-là, elle ne peut pas être prise uniquement sur, à base de données. Alors, les hauts fonctionnaires et, et la sphère publique utilisent des données publiques pour décider, euh, oui, très clairement, de l'expérience que je fais, les données publiques sont scrutées, évaluées, analysées, mais très clairement utilisées pour décider. Et c'est ce qui place la donnée vraiment au cœur de la réflexion, à savoir est-ce qu'on est qu la subit et on intervient en aval des décisions qui ont été prises, ou est-ce qu'on utilise plutôt une réflexion complètement en amont en se posant la question de cette disponibilité, de la qualité de l'existence et de la production de ces données pour favoriser des décisions pertinentes. Typiquement, c'est un peu là où intervient euh, peut-être les discussions avec des, euh, des services statistiques euh, qui eux produisent des données qui sont pas forcément à jour parce qu'ils demandent justement beaucoup d'agrégation et euh, de temps de mise à disposition. Et ça, c'est pas des données qui sont utiles pour la décision, non pas immédiate, mais à moyen terme. Là, on est en 2022. Et si on veut suivre par exemple des réformes où on a des données disponibles uniquement jusqu'en 2019. Ben, ça va être difficile euh, de voir si euh, la réalisation ou si l'exécution euh, de cette réforme elle est cohérente euh, et si on continue dans cette direction ou pas. Du coup, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir dans quel moment on introduit le sujet euh, de la donnée en se posant les bonnes questions, à savoir, euh, est-ce qu'on a une donnée qui existe À quelle fréquence elle est mise à jour Elle peut être mise à jour Qui la met à jour Qui est le producteur de données euh, Est-il en capacité euh, de fournir des fichiers euh, de qualité euh, pour qu'on puisse, nous, les exploiter ensuite On fait ça à l'échelle interministérielle que direction interministérielle, euh, ce qui veut dire qu'on va frapper à la porte de tous les ministères pour euh, leur demander de mettre à jour tous les mois euh, un certain nombre d'indicateurs euh, basés sur des données, alors qu'ils ont ou pas, et euh, c'est effectivement que la, la difficulté elle est là, euh, parfois les données sont pas là et du coup il faut les créer, les générer, ça veut dire qu'il faut faire intervenir un nombre d'acteurs euh, extrêmement important. L'objectif de la DITP, en tout cas le service offert et rendu, euh, c'est d'apporter une vision euh, de suivi à date, en tout cas la plus précise possible, de chaque réforme sur tout le territoire. Alors, comment est-ce que les décideurs peuvent orienter les politiques publiques à partir de la donnée. J'aimerais bien revenir un peu en arrière et quand même souligner que aujourd'hui on a beaucoup de données et donc on a envie de dire que les politiques s'appuient sur la donnée pour décider, mais les politiques se sont toujours appuyés sur des informations finalement pour décider. Ils n'ont pas pris les décisions euh, selon euh, le feeling. Non, ils se sont toujours appuyés sur des informations. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le volume de données qu'on collecte et la capacité de traitement de ces données a changé. Et donc, on peut effectivement prendre des décisions qui sont qui s'appuient plus sur la réalité, qui sont plus en phase avec ce qui se passe sur le terrain, grâce justement à cette possibilité de collecter et d'exploiter la donnée. Ceci étant dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un politique peut faire grâce à de la donnée alors je vais prendre l'exemple, et surtout la politique publique qui, qui, qui est quand même assez essentielle aujourd'hui, donc la politique publique de rénovation énergétique des bâtiments. Euh, on a un énorme enjeu hein, de rénover euh, tout le bâtimentaire dans les années à venir, euh, notamment dans le cadre de la transition écologique que nous devons mener. Euh, pour ça, il faut absolument s'appuyer sur des données, qui soient des données fiables, qui soient des données massives, et qu'on puisse croiser. Donc dans, cette, dans ce cadre-là, on peut s'appuyer donc sur des données, par exemple, du bâtimentaire, donc l'état des bâtiments, on peut s'appuyer sur des données social, démographique, météorologique sur le long terme, et grâce au croisement de ces données, on va pouvoir par exemple cibler euh, les airs. On va dire urbaine où il y a un enjeu à rénover le plus rapidement. Euh, les aires urbaines où il y a un enjeu à financer ce, cette rénovation parce que euh, sur cette population, il va pas avoir assez de financement public ou des choses comme ça. Euh, et c'est à partir donc du coup de ces données qu'on va croiser, qu'on va exploiter. Le politique pourra prendre des décisions qui sont éclairées, qu'il pourra également adapter au fil du temps. Je pourrais donner un autre exemple qui est moins sur la décision, mais sur de la mise en œuvre et c'est aussi très important. Euh, Aujourd'hui, si on fait un bilan, on a entre 50 000 et 60 000 entreprises qui sont situation de défaillance par an. Donc, c'est énorme. La question, c'est comment est-ce qu'on peut identifier en amont ces entreprises pour les accompagner et faire en sorte qu'elles ne soient pas en situation de défaillance. On a travaillé depuis plusieurs années euh, à un algorithme qui va aller chercher des données qui sont produites par plusieurs administrations, donc par l'INSEE, par l'URSSAF, par la Banque de France, pour venir identifier les entreprises qui semblent en situation de faiblesse, qui ont peut-être un besoin d'un accompagnement. Et à partir de cet algorithme qui est prédictif, on va les contacter et leur proposer un accompagnement qui est dédié. Avant d'être à la DITP, je travaillais à la Direction générale des douanes et, et là c'était assez constant euh, parce que c'était des données extrêmement euh, pas sensibles mais vraiment très très importantes sur les imports, les exports, euh, sur la fiscalité, etc. Enfin c'était extrêmement complet comme champ d'intervention euh, et à un moment. Pendant le confinement, pendant la pandémie, euh, il y a eu une question qui était sur toutes les lèvres, qui a duré quelques semaines, et la question c'était « Où sont les masques euh, Qu'est-ce qu'on fait ?» Et nous, on avait la donnée, on savait où étaient les masques, où en était le dédouanement, etc. C'était euh, simplement euh, difficile, pour plein de raisons, de les communiquer de manière euh, instantanée au jour le jour. Euh, mais néanmoins, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises et qui sont prises à partir de phénomènes comme ça euh, qu'on peut mesurer, euh, sont très palpables dans des gestions de crise. Euh, et là oui, là clairement, il euh, y a des décisions qui sont prises sur base de données publiques. La crise sanitaire a révélé, en revanche, euh, le besoin de les disposer de manière plus instantanée et peut-être de euh, mieux outiller euh, les agents publics, les structures, les administrations, à la fois d'équipes compétentes. Euh, mais aussi d'infrastructures euh, techniques euh, pour pouvoir faire remonter ces données-là. Euh, je pense que euh, vraiment euh, la crise sanitaire, elle a amélioré euh, cette prise de conscience euh, comme quoi il fallait vraiment placer le sujet de la donnée au cœur euh, de la conception et de la décision euh, publique, évidemment. L'utilisation de la donnée dans, dans, le, champ de, dans le champ électoral euh, fait l'objet de beaucoup de... Enfin, génère un imaginaire euh, très fort, parfois alimenté par les médias d'ailleurs, euh, qui, qui, quelque part entre Big Brother et, euh, et, euh, et les films d'anticipation, euh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Euh, en réalité, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est qu'on a en France un cadre juridique avec le RGPD et un certain nombre d'autres réglementations et un cadre financier lié au financement des campagnes électorales qui fait qu'on ne peut pas du tout aller aussi loin que ce qu'on fait aux états unis par exemple duquel vient en général notre imaginaire autour de l'utilisation de la donnée en politique une campagne électorale une campagne présidentielle américaine, c'est plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, en France, une campagne présidentielle, c'est 23 ou 24 millions d'euros maximum. Voilà, c'est limité par la loi. Donc, on n'est pas du tout dans, dans, dans la même chose. On n'a pas le droit d'utiliser les mêmes données. Pour autant, euh, ce, qui, euh, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a, je pense, deux phénomènes. Il euh, y a un phénomène de rationalisation du militantisme et de l'emploi des ressources militantes qui sont rares en fait et donc euh, bah, peut-être que l'utilisation de données peut se dire on va aller plutôt euh, cibler euh, tel territoire telle euh, tel catégorie sociodémographique euh, vers laquelle on va aller faire euh, du mailing euh, du phoning euh, ce qu'on veut en réalité quand on regarde comment se passe concrètement les, les, les campagnes bah, on s'aperçoit qu'en fait euh, tout ça, et voilà, c'est pareil, c'est de l'aide à la décision, c'est pas forcément de la décision, ça dépend de à quel point le directeur de campagne est lui-même sensibilisé ou a confiance dans ces outils-là, etc. Et les outils ne sont pas toujours complètement appropriés. Donc ça c'est un premier volet, la rationalisation de l'emploi des ressources militantes. Et le deuxième volet potentiel, mais qui est vieux comme le marketing, c'est la, la segmentation des discours, la segmentation des, de, de, de l'offre électorale finalement et de pouvoir adresser des messages différents à des cibles différentes Aujourd'hui, la technique permet de le faire de, sans doute de manière beaucoup plus fine qu'autrefois. On peut dire voilà, tu vas envoyer tel SMS ou tel mail à tel segment, etc. avec tel message. Mais en fait, c'est une pratique qui est très ancienne. Jean-Marie Le Pen, dans les années 60 achetait, ou 60 70, achetait déjà des fichiers d'abonnés à des magazines. Et en fait, en fonction de ces fichiers-là, ils pouvaient envoyer des mailings pour faire, pour faire du don par exemple, pour recueillir des dons par exemple, avec des messages différenciés en fonction des sites. Tu vois, ils achetaient le, les fichiers du, du, du chasseur français pour pouvoir cibler des populations de chasseurs. Donc l'idée en fait est très ancienne, elle est un peu améliorée aujourd'hui, mais il n'y a, a rien de fondamentalement très très neuf là-dedans. C'est la fin de cet épisode, alors pour résumer, est-ce que les grandes décisions se prennent vraiment à partir de données Oui, parce que depuis longtemps les statistiques existent, et aussi parce que depuis moins longtemps on est capable d'exploiter de plus grands volumes de données. Mais l'action publique elle se base surtout sur des agrégations de données, c'est-à-dire des informations qui sont déjà très construites, tout comme les partis politiques qui croisent différentes sources de données pour arriver à mieux cibler leur électorat. Le défi d'aujourd'hui c'est surtout de disposer de données qui sont de qualité et qui sont mises à jour de manière plus réactive, et donc c'est pas demain qu'on va pouvoir décider à partir d'algorithmes prédictifs quoi. Par contre la crise sanitaire du Covid-19, ou alors le réchauffement climatique, bah ça, ça pousse vraiment les acteurs publics à accélérer toute leur politique de pilotage par la donnée. Donc on peut s'attendre à ce que les décisions elles, soient prises en relation plus directe avec ce qui se passe sur le terrain, sans pour autant qu'on puisse résumer une politique publique à quelques chiffres. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, alors si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo, et dans le prochain épisode, on va parler de gestion des rivières grâce aux données. Alors si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous À bientôt